Euh, mais l'écran se, se... alors je, vais pas, je mélange un petit peu au niveau chronologie, mais euh, l'écran va être démonté, les, les studios vont tomber, enfin les, les décors vont tomber dessus, le, certains décors vont encore une fois prendre feu, etc. C'est une nuit un peu cataclysmique une nouvelle fois euh, qui, qui démarre hein, à la suite de cette projection-là. Et on commence à se dire que cette lentille, si Von Farstein partait juste avec la lentille, peut-être qu'il y a les révélatrices. Enfin, on comprend que c'est un révélateur, dont qu'on se, qu se doutait, mais qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de, de tester. Et donc, on commence à faire le tour de, à 360 degrés, un peu, de, de, du lieu avec cette lentille, pour essayer de trouver quelque chose. Euh, L'un d'entre nous euh, voit, euh, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est Estelle Lockhart, mais je peux dire une euh, di arrive à distinguer quelque chose qui s'approche. Et alors là, on part tous un petit peu en vrille, évidemment, hein, à se dire, mince, ça y est, euh, en plus, on va, te, euh, on, va, on va se faire tuer euh, directement. Hein. Donc, on sait qui Bah, fonce On se protège, etc. On, protège, on, on est parti pour la nuit, euh, surarmé, etc. Et là, arrive tout un tas de catastrophes. Il y en a un qui, je crois que c'est à cette occasion-là, qu'il y en a un qui tombe par la fenêtre, poussé par une chose strictement invisible, euh, et qui commence à... Euh, on commence à se sentir plus que menacé, c'est-à-dire que là, maintenant, on se sent réellement en danger. Euh, on sait qu'il y a un danger euh, imminent et présent. Euh, donc le lendemain, la nuit se passe comme on peut, le lendemain après cette très très mauvaise nuit dans un état euh, psychique et physique absolument pitoyable, euh, on se décide à aller fouiller un petit peu en fait l'intérieur du canyon, euh, puisqu'on a entendu parler d'un village hothead, euh, chose dont on avait déjà entendu parler par les documents qu'on avait trouvés, mmh. euh, on avait failli d'ailleurs aller visiter bien avant euh, cet épisode là. Et euh, donc on se dit, on va on va aller dans ce fameux village, on va chercher ce fameux village tête hein, dont on entend parler à plusieurs occasions, même dans le studio, il me semble qu'on entend plus ou moins parler, on trouve des documents en parlant, euh, relatant l'existence de ce village. Et on, on décide d'aller à la, à la découverte de ce, de ce village. Alors, euh, à savoir qu'entre-temps, David Newell... Euh, est Parti euh, entre temps est parti tout seul en fait à la je le moment de est parti un petit peu en avance dans le et a disparu complètement. Il n'est pas revenu, voilà. ce qui commence à nous inquiéter franchement. Et c'est là, c'est ce... au moment où on va euh, on va partir euh, que euh, le bill et le... le captain vont se faire euh, vont se faire broyer. Si je dis pas de bêtises, c'est lorsque vous étiez en train de grimper captain, en il... direction du de... Captain il se fait défausser par le monstre. Oui, il se fait ça. et c'est je je je en fait deux de quand ouais. vous êtes en train de projeter, c'est le soir euh, je pense, vous êtes en train de projeter justement avec la caméra dehors parce qu'il y a des écrans Et vous en vous fait, passe la, la nuit mourant en fait, et, et, et, et, euh, et, et lorsque vous commencez à être agressé, effectivement qui passe par la fenêtre, des bruits d'un côté qui attire trucs et machin, le but étant de vous séparer, c'est carrément l'action qui se passe, effectivement euh, lors de la lutte contre des choses invisibles... Euh, il me semble que c'est sous les yeux de ton personnage. Oui, euh, oui. Euh, ça n'est vrai, est ce que euh, Captain qui arrive en courant se fait littéralement trancher en deux euh, une chose par une chose, chose invisible de nouveau euh, euh, donc le euh, monde est, que, pas, pas pas pas pas est pas pas de la forme, maintenant, euh, à cause de la projection. <rire> voilà, donc, euh, donc on a déjà un premier mort euh, ça, euh, que euh, j'avais un petit peu oublié. C'est que c'était un peu plus tard, mais c'était là, effectivement. Pardon Il se fait, mais complètement déchiré. Voilà, donc on, on commence à être assez inquiet puisqu'on a, on a un, un personnage, un investigateur, David Newell, qui est parti dans les montagnes, il y en a un qui est mort. Euh, on a Bill et Bob qui commencent quand même euh, très largement à flipper. Il me semble bien que Bill est mort à cette occasion. Alors Bill est, est... mort déjà, c'est Bob. Bob. Euh... Et Bob, non il est mort, il se il un passé. rocher qui tombe donc, dans la montagne pendant l'ascension. Euh... Et ben t'es c'est pas Bob et moi qui prenons le rocher sur la, la, la, la, la mouille. <rire> et et qu'on euh, s'en sort tous les deux en fait. Alors... Nous en étions donc à la... au moment où on se décide finalement à partir pour le village Hotel. Euh, là ça Là, c'est pareil, ça va être un tout petit peu flottant en termes de, de chronologie parce que. De quoi que la chronologie va être flottante et que finalement ça a peu d'importance. Bah, ça, ça date un petit peu et en même temps ça. Disons que quel que soit l'ordre dans lequel les choses se passent. Non, non, euh, c'est voilà, vrai que ça a peu d'importance, mais c'est juste que du coup tu n'es peut-être même plus obligé de le préciser. Oui. La chronologie <rire> sera flottante pour la campagne. Ça, ça flotte, ça flotte. Ça flotte, ça flotte. Et pourtant on en en temps... <rire> est en plein de Toulouse. Donc là la santé mentale des d'ailleurs des, des investigateurs présents on commence sérieusement à vaciller. On commence vraiment à voir euh avoir de, de très très gros problèmes à se centrer sur nous-mêmes et, euh, et à reprendre un petit peu contact avec la réalité. On commence à avoir un peu du mal à distinguer ce qui est de l'ordre du pur fantasme de notre part, de la paranoïa on pourrait dire, et ce qui est de l'ordre de euh, réellement ce qu'on vit. Quoi. Euh... bon On part donc dans le, dans le désert, on assiste euh, ce, premier, ce premier soir, on va, on va aller se promener entre guillemets dans le village Hothèque, euh, on va donc être agressé par, euh, par des créatures. alors On s'est muni de la lentille maintenant qu'on a compris quoi le servir. Hein. On s'est muni de la lentille et on veut... il y aura toujours l'un d'entre nous qui l'aura à la main. de voir à peu près. Euh, euh, voilà, qui, qui essaiera de ouais. repérer un petit peu le terrain à l'avance. Alors euh... Effectivement, lors de donc, la traversée de ce désert, euh, du, du, du canyon, je la carte, euh, jusqu'au pied des montagnes se passe à peu près correctement, bon, si ce n'est oui. qu'il fait chaud et que euh, rapidement... Euh... Vous êtes fatigué. Et puis on se distingue aussi au distingue. loin... La nous, scruée avec le truc, commence à avoir des points au niveau du village, justement, que vous finissez par repérer. On commence à avoir des euh, choses un peu étranges. Et lorsque vous arrivez en bas, tout. vous êtes effectivement complètement agressé donc par des, des grosses roches qui sont poussées de, du haut de la montagne. Euh, sur vous. C'est euh, ça, on il y a on... fait de surprendre au moins la première fois. <rire> donc on prend, on prend une, une énorme caillasse, euh, on va le dire comme un ça. Ouais, de plusieurs tonnes sur le sur le coin du pif alors Bill n'en réchappe alors bon, c'est normal parce que tu vois après bah ouais, euh, c'est Bill qui reste tout le long de la bah ouais ouais donc on, on va l'appeler Bob pas, ouais. donc, donc Bob, Bob décède prend le, <rire> prend le rocher en, lui vraiment en pleine tête hein, donc <rire> écrasé complètement Samuel n'étant pas bien loin il hein, n'étant pas extrêmement vif non plus oui. il a un certain âge il a 70 ans à peu près euh, se fait écraser la jambe parce qu'il va il pas la il va en fait, il <rire> il vraiment coincé sous plusieurs tonnes <rire> Voilà, donc se retrouve la, la jambe coincée, s'ensuit tout un, tout un tas de difficultés pour l'extraire le, de là, pour le soigner un petit peu, etc. etc. et, pour, euh, et pas puis pour, euh, voilà pour essayer de, de faire en sorte qu'il survive à cette, à cette épreuve. Donc ce premier, ce premier tour en fait révélera finalement assez peu de choses. Ce, ce premier aller vers le village révélera finalement assez peu de choses. On trouvera une grotte. Euh, alors on va se répartir en fait. Hein. Certains iront certains, se promener dans un village qui est en fait un genre de village, euh, on pourrait dire rupestre, un genre de village taillé à même, le, à même les roches dans, le, dans la montagne et, et on trouvera, euh, bon, Donc, certains fouillent, ce, fouillent cette partie-là, d'autres dont je fais partie, euh, qui ont un peu de mal à grimper, euh, vont rester un peu plus au niveau du sol et trouveront une, une grotte euh, dans laquelle il y a beaucoup de peinture. Euh, euh, représentant des scènes un petit peu étranges, euh, représentant, représentant des poupées, représentant des... Oui. Qu'on maîtrise des très difficile à faire passer oui. de la part du je me rappelle, ça a été très long. Et on a ouais. eu beaucoup étudier' étudié ses peintures. On, on voit pétudie. une scène qui pourtant, après coup, est parfaitement parlante, où <rire> on, on voit un, un genre de bande dessinée avec un ouais, type qui... qui jette des trucs dans le feu, enfin on, on sait pas trop bien, on, ouais. on comprend rien en ouais, fait, fait à ce qu'on voit. Les peintures mais semblant effectivement d'écrire de près loin des choses euh, rapport au, au lieu, puisque les créatures sont représentées. Et, et, euh, et puis euh, aussi, si, si mais non, c'est bien, c'est bien à ce moment-là. À un moment, euh, je reste tout seul, enfin mon personnage, mon investigateur reste seul dans la grotte, et en fait, euh, voit une forme humaine euh, se promener dans cette grotte. Voilà. On n'en saura pas beaucoup plus sur le coup. Euh, il voit juste une, une silhouette humaine, il est quasi sûr de son coup, c'est un humain euh, qui s'échappe qui très rapidement euh, de sa vue et avec lequel il n'aura pas tout de suite de contact. Euh, bon, après cette première expédition euh, dans, le, dans le désert, on trouve quelque chose. Alors le groupe qui est parti se promener dans le dans le.. Dans le village, en fait, euh, pour le moment ne trouve pas grand chose. Si le premier coup vont trouver des, des poupées. On, il me semble que ça C'est le premier trajet. Les poupées sont cachées avec. Euh, ouais, moi j'y ben, étais pas, c'est La première fois, alors ils visitent différentes maisons. Qui pour la plupart sont vides, sauf une qui possède quelques dessins euh, un peu du même style que ceux de la grotte, sauf qu'il comparer <rire> euh, quelques dessins euh, euh, ésotériques sur une parole. Mais sinon, le village est intégralement fermé. L'entrée des maisons se fait uniquement par le toit, mmh. ce qui ne simplifie rien, puisqu'il n'y a oui, plus d'échelle de ni rien. Donc à chaque fois, ils sont obligés d'en laisser un sur le toit pour rattraper les autres. Euh, ils ont quelques paranoïa, un petit affrontement d'une créature. Euh, il y a à un moment ils repèrent des créatures qui leur foncent dessus et ils, sont, et ils se défendent avec coup d'arme à feu. Euh, ils, ont eu une, euh, ils ont eu une attaque euh, donc entre un qui vise euh, et qui dit là, là tire, tire Et l'autre qui tire dans le vide. Il euh, y a de jeter euh, de jeter de du sable. Ouais. Oui, il y a eu l'idée de jeter du sable qui a été poussé, qui n'était pas trop mauvaise. C'est <rire> des jets de sable qui n'étaient pas très réussis. Ouais. Et l'idée était bonne. Euh, et effectivement, ça ne trouve rien de plus intéressant. Euh, sauf de comprendre qu'il y a une maison qui a l'air un peu plus enfin, centrale, qui a l'air un peu plus importante, parce que c'est la seule qui possède du vestige de main, de, de oui. Donc, peut, des vestiges de meubles, d'objets, tout le truc. Et des autres, c'est vraiment bien. Et effectivement, rien de plus à ce que vous retrouvez en bas de la, en bas de la on euh, redescend, euh, au pied de la montagne euh, le soir même. Mais... C'est ça, ouais, ouais. Et avec euh, moi donc la jambe écrasée. Et puis bah euh, on, on se demande, on, on est certain d'avoir loupé quelque chose, parce qu'on sait qu'on a une petite idée de ce qu'on est venu chercher, notamment le fameux arc de Black Toast, dont on a entendu parler et qu'on recherche ardemment. Euh, même s'il n'est pas en lien avec l'affaire de Winwood, peut-être. Désert euh, Canyon du Diable, désert des bois. Effectivement, les autres, on arrive à la conclusion qu'ils se sont fait attaquer parce qu'ils visitaient le village, donc c'est quand même ouais. sûrement lié au problème, le problème le de la des créatures. Ça c'est plutôt évident maintenant qu'il y a le problème du tournage. <rire> c'est plutôt évident. Et, et donc, bah, vous dormez que vous, vous, en fait, sur place, je pense, vous ne reprendrai pas au euh, studio, c'est... Si, si, si, si, moi, si, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, euh, ouais, je me, moi, je me rappelle de ça. Ouais, ouais. et, et en fait, le truc, le truc très étrange, en fait, c'est que quand on, va, euh, quand on va au studio, eh bien, il y a un mouvement lunaire très, très bizarre, euh, un mouvement d'astre très, très étrange euh, qui ne semble pas coïncider exactement avec ce que euh, les plus astronomes d'entre nous euh, attendaient. Euh, donc ça commence, nous, ça finit d'achever le, le côté absolument surnaturel de la chose, et, et de nous dire finalement, euh, d'un certain point de vue, on est peut-être dans la bonne direction. D'un point de vue de rester en vie, non, mais d'un point de vue de, <rire> de comprendre un peu plus, on est certainement dans la bonne direction. Alors, ouais. euh, donc le lendemain, euh, la nuit se passe, encore une nuit cataclysmique évidemment, euh, pendant laquelle on fait attention à tout ce qui se passe, il y a encore de la casse. Euh, je ne sais plus à quelle occasion, ça est, mais on va fêter une première lentille, heureusement on en trouve une, une autre, qui va nous permettre de, voilà, de passer le cap. Euh, qui euh, repère encore cette créature là Et donc le lendemain, nous n'avons toujours pas retrouvé David Newell. C'est un, un point important vous pour inquiéter. nous. Euh, on commence à être très très inquiet, inquiet pour David Newell, euh, d'autant qu'on euh, avait trouvé des restes de feu, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais dans la grotte on avait trouvé des restes de feu où il y a ces inscriptions hein, très étranges, où j'ai vu cette cigouette partir au loin. Et on décide donc de remettre le couvert et de repartir vers le village de Tech dès le lendemain, en se disant qu'on est forcément passé à côté de quelque chose. Euh... Et qui plus, quand on, on on vous arrivez au studio, il y a euh, là-bas. C'est ça. Et puis, non, plus, non, puis euh... je rappelle que ça. nous n'avons toujours pas de moyen de repartir. Déjà. Donc euh, il, il va bien falloir qu'on soit plus euh... <rire> Bon voilà. Euh, on va faire un petit peu de tourisme, on va le dire comme ça. Euh, donc on part à la, à la recherche de David. En réalité, le, le, la vraie motivation au départ, c'est de retrouver David, hein, au-delà de, de tout le reste. C'est de se dire, ben, on a quand même perdu un copain dans l'histoire, euh, et c'est parti par là-bas, ça serait bien qu'il revienne. Euh... Et donc on part, euh... excusez-moi, je relis un tout petit peu, Voilà, on, repart, on part donc dans le... vers ce village, et c'est à ce moment-là que les choses vont un peu se décoincer. On rencontre finalement l'autochtone euh, qui, euh, qui était dans la grotte, euh, autochtone qui est euh, humanoïde à tous les niveaux, sauf qu'il n'a aucun sexe, euh, ni masculin ni féminin, euh, aucun attribut de... de genre, on va dire. Euh... Il essaye de nous expliquer des choses. Enfin, on essaye de communiquer avec lui, mais c'est extrêmement délicat. Ouais, genre, pas on ne ouais, se... Ouais. se comprend pas, il ne comprend pas ce qu'on lui dit, on ne comprend pas ce qu'il nous dit. On essaye de communiquer. Il... il nous montre bien le dessin avec les poupées, avec le feu, tout ça, mais ouais. ouais. euh... désespéré de la part du <rire> Euh, vraiment, on ne piche pas un mot. Et puis, alors, surtout, le truc, c'est que euh, celui qui a ce discours-là, c'est mon personnage, donc Samuel Hayes, qui a ce, ce discours de cet autochtone, pendant que les autres, en fait, sont en train de faire le tour, de, de refaire le tour du village. Et c'est à cette occasion-là qu'ils vont trouver une créature que moi, je n'ai pas vraiment vue. Euh, il me semble que c'est un genre de serpent géant. Oui, dans la. C'est ça. Dans la... Là où il dans... y a les Kachina. En fait, c'est un... ça, dans, dans la, euh, la case centrale. Euh, il, euh, il trouve euh, un, légèrement camouflé sous, sous, sous de la paille et principalement de la poussière, une sorte de petite trappe, simplement un trou dans le sol avec du, des planches en bois dessus. Lorsqu'il l'ouvre, effectivement, un serpent euh, les, a, les agresse. une sorte de serpent assez grand, mais pas non plus métaphoriquement. Je il n'est pas... Voilà, un serpent euh, qui les agresse. Il, bon, il le tue sans, sans trop de problèmes. Je crois que personne n'est mordu. Euh, et ce serpent possède un symbole, par contre, sur la tête. Euh, assez, euh, assez reconnaissable. Et dans cette trappe, effectivement, il trouve les statuettes, euh, six statuettes, exactement. Six statuettes poupées euh, Kachina ainsi que un, une tablette en pierre, euh, qui s'avérera plus tard donc être l'arc de Vlactos. Ouais. Petite parenthèse, <rire> euh, toute <rire> la campagne, non, non, avant de trouver, trouver la tablette en question, pour nous, il s'est traduit arc de Vlactos, Il est parfois, il me semble, question d'une arche sur, ouais. sur certains documents. non on imaginait un truc colossal, une arche au sens littéral du terme. Et, en fait, et non, c'est juste une en, en fait, tablette arrondie. C'est une assez mauvaise ouais. traduction. En fait, ils se sont, ils Un ont dû projet. se baser sur le. On en parlait tout à l'heure sur l'arche de d'alliance ouais. euh, pour le de, pour l'appeler comme ça. Alors peut-être qu'en anglais euh, ça reste valable, ce que je ne sais pas. Euh, toujours est-il ouais. que la traduction est pas très bonne puisqu'en en oh, français on parlerait ça. plutôt de tablette de vingt. Ce qui est... Donc, je l'appellerai ouais, la tablette de, la de lactose pour que ce soit un peu plus, un peu plus clair. On parce que c'est très gros, mais enfin, est, on n'est pas non plus dans le. C'est le... pas un bâtiment. <rire> ah, non, non, est <rire> pas... On n'est pas non plus dans le on bâtiment, on n'est pas dans l'architecture. <rire> donc euh... Et, Et ben, euh... on vous vous retrouvez donc, toi, dans la grotte tu... Oui, tu Alors peux voilà, moi, la moi, moi je discute, mais ça, pff, ça ne porte pas ses fruits. Si ce n'est que, il me semble que c'est à cette occasion-là qu'on trouve un petit scarabée. Il arrive dans la grotte, c'est ça, bon ça crois, avec verre, je pense, il y a un scarabée, c'est un tracé dossier. Un petit scarabée, <coughs> alors, un, <coughs> non, en fait, pas ah, un, un gros scarabée, mais... un assez gros scarabée. Non, mais petit, pas dans le sens, il voilà. <coughs> voilà. faut toujours préciser que ce n'est que... pas des trucs de, <coughs> de cadmets. <coughs> euh, mais qui, qui se promène comme ça et puis qui a l'air de... De, de venir vers moi, de... je ne suis pas, pas quelqu'un de foncièrement violent ni de très agressif, je regarde ça avec un peu de curiosité, et puis euh, bon, de fil en aiguille, ça se fera pas ce jour-là, mais de fil en aiguille, on, on a un petit doute sur le... Sur, on trouve pas David Newell, et on a ce petit scarabée qui, quand on lui pose des questions et qu'on lui met euh, une table de Ouija sous le nez, euh, arrive... Enfin, l'équivalent d'une table de Ouija improvisée sous le nez, arrive à, à, nous, à nous fournir des réponses. Et il répond oui, non, de façon très pertinente. On finit par... enfin, il se met à l'endroit... On il finit par se en répondant « Oui, je suis David !» C'est <rire> ça À un, un nous dit, moment, il y a la question finale, tu es David Oui <rire> C'est ça <rire> et, puis, et puis, il nous trace des mots et tout ça, sans se couvrir trop dans l'orthographe, donc... On finit par se dire, bon, bah, notre, notre collègue est transformé en scarabée. D'où euh, le captain se prendra d'affection pour ce. Bah non, du coup, euh, c'est pas, pas le Captain, c'est Bill. C'est Bill. Bill qui a été pris euh, par le joueur de Capitaine. Voilà, ouais. le, le Captain étant joué par un, un joueur, euh, étant mort, euh, ouais. je vous rappelle déchiré par une créature des ténèbres, euh, bah, il a fallu le... recaser le joueur sans <rire> quitter le désert. Et bon, bah, le concept du désert, c'est qu'on du... a du mal à trouver d'autres gens, donc bah, mm -hmm. Bill et Bob étaient deux. Très bonnes occasions. D'ailleurs, Bob avait été un temps incarné par, euh, par un joueur ponctuellement et est mort sous un caillou. <rire> Bill avait été repris par un joueur de Catène et effectivement a été joué euh, par pas ça, il n'y pas de soucis. Par un joueur, il ira jusqu'au coup d'ailleurs. Oui. et euh, Et donc... Ce oui. euh, pauvre ouais. <rire> euh, euh, Samuel avec sa jambe en moins. <rire> Voilà, donc Samuel, jambe en moins. Euh, bon. Les autres ont donc confronté les créatures, alors certains s'amusent un petit peu à acheter les poupées pour voir ce qui se passe quand on les explose et tout ça, parce qu'on comprend assez rapidement par contre que les poupées, il y, y a une volonté d'immortalité de la part du, du peuple, en tout cas il y, y avait une, une, quelque chose de cet ordre là, et que ces poupées doivent servir probablement dans le rituel d'immortalité, est-ce qu'ils se sont incarnés dans la poupée, ils ont mis leur âme dedans. On ne sait pas trop comment ça marche, mais on comprend qu'il y a un lien entre la recherche d'immortalité et ces poupées, et on se dit que bah, peut-être que euh, les, âmes, les, les choses qui nous agressent sont tout simplement euh, les indiens qui sont devenus effectivement immortels, mais en s'enlevant leur âme... Euh, c'est un façon... petit moment, à euh, bah, euh, non, ouais. on va faire direct les avec non, on va faire un petit peu direct, mais on n'arrivait pas ça, à comprendre comment ça se, ça se goupillait en fait. C'est ça, c'est que dans, dans la magie c'est toujours pareil, hein, TGC hein. Euh, <rire> on, on sait pas trop bien, ouais. on essaye de comprendre comment ça se passe. Et donc il y en a qui se disent, bah, peut-être que si on pète les... dont je fais partie d'ailleurs, peut-être que si on pète les, les, les, les Kachina, qui sont des poupées faites notamment, on se dit que peut-être si on les explose, bah on va faire disparaître autant de créatures. On en explose quelques-unes, ça pas l'air de porter, en tout cas il y a toujours des créatures, ouais. on se décide d'en garder une, pour étudier, pour étudier, donc vous verrez plus tard que c'est une exposez, importance. Vous explosez les autres, mais... Euh... Mais voilà, on explose tout ça sans suivre, en fait, effectivement, la bande dessinée, je vais l'appeler comme ça, peinture rupestre qui était dans la grotte, décrivait très clairement une formule, le fait de jeter les poupées dans le feu en récitant cette formule. C'était très clair, en fait. c'était limpide, mais c'était, je sais pas, il y a un problème de compréhension. Voilà, il y a eu un petit... Je pense que ça me vient de moi, parce qu'à l'insistance, ça ne passait pas, donc... Non, c'est la façon dont je décrivais. Je pense qu'on s'attend à quelque chose de plus simple ah. en réalité. Euh, je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas forcément, euh, bon, peu importe. Hein, en tout cas, ça c'est, euh, ça c'est fait comme ça. Euh, oui, on a. Euh, D'ailleurs, c'est cette occasion-là qu'on va avoir la formule. Et alors, je sais plus comment on la récupère la formule. C'est ça le truc. Euh, Est-ce qu'elle était écrite Non, c'est l'Indien oui. qui me l'a dit, oui. qui me oui, l'apprend. En oui, fait, apprend. j'apprends avec le cet homme, cet homme, son, son sexe, pas un humanoïde, en tout ouais, cas sans cesse hein. voilà l'Indien, ouais. euh, et qui ouais. m'apprend euh, qui m'apprend en fait une formule euh, dont je comprends qu'elle euh, doit probablement servir dans ce rituel là mais sans trop bien comprendre comment l'utiliser mmh. même si c'est dessiné sous mes yeux hein, euh... je... <rire> pas forcément le lien immédiatement euh, des fois on passe à côté voilà, hein, c'est comme ça c'est là que vous dormez sur place parce qu'il et... y a un arts. et c'est là <rire> c'est c'est effectivement là qu'on qu décide moi j'ai voilà, la jambe complètement, complètement éclatée je, on se dit non mais ça va peu... on va pas faire des allers-retours sans cesse ouais, parce que... Donc, deux heures de marche dans le elle enfin, simple. Enfin, Et puis, en... euh, je rappelle qu'on n'est pas encore sûr que la tablette qu'on a trouvée est l'Arc de Vlatos. On est, oui, on, oui. on est quelques-uns, on est deux joueurs, on est resté vraiment sur cette idée que... Mais non, on vous a parlé d'une arche, ça c'est pas une arche, ça c'est une, une tablette <rire> Il doit bien y avoir un monument avec quelque part, part qui est manqué. Euh... arche quelque part, c'est